Bonjour, comment allez-vous Je suis le pasteur Steven Anderson. Je voulais juste vous inviter à l'église Baptiste Faithful World. Vous allez à une église Oui, je vais à l'église Grâce Community. Ah, d'accord, ici, sur l'avenue Sud. Eh bien, écoutez, plus important que d'aller à l'église, si vous deviez mourir aujourd'hui, êtes-vous sûr à 100% d'aller au ciel euh, Eh bien, je pense que oui, je suis une assez bonne personne. D'accord. Est-ce que je peux prendre quelques minutes pour vous montrer comment vous pouvez être en être sûr à 100% Bien sûr. D'accord. Regardons ça. Je vais vous montrer rapidement, ça ne prendra que quelques minutes. La Bible dit ici, dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. » Donc, nous avons tous péché. Exact J'ai péché, vous avez péché. Et non seulement ça, mais la Bible dit que nous n'atteignons pas. Donc, sommes-nous à la hauteur de ce que Dieu attend Non, nous ne l'atteignons pas et nous avons tous péché. Et il y a une peine pour notre péché. La Bible dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Quel est le châtiment de Dieu pour notre péché la mort. D'accord. Et eh bien, après notre mort, cependant, ce n'est pas la fin. Après que nous mourons, la Bible parle ici de la seconde mort. Je vais vous le montrer dans l'Apocalypse verset 14. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu, C'est la seconde mort. Donc, après votre mort, il y a une seconde mort. Allez dans un endroit appelé l'enfer, qui est l'étang de feu, où vous êtes puni et torturé pour votre péché vous devez payer pour tous vos péchés que vous avez fait durant votre vie et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu puis il dit et tous les menteurs avez vous déjà dit un mensonge avant oui comme tout le monde tout le monde l'a fait chaque personne mais il est dit et tous les menteurs auront leur part ils lisent tous ces autres péchés mais il dit même et tous les menteurs auront leur part dans les temps qui brûlent avec le feu et le souffle qui est la seconde mort. Ainsi, selon ce verset, où est-ce que tous les menteurs iront Selon ce verset, il dit qu'ils vont en enfer. D'accord. Mais Dieu nous aime, non Oui. Pensez-vous que si Dieu nous aime, il veut que nous allions en enfer Non. Non. Parce que Dieu nous aime, mais pensez-vous qu'il a simplement dit ça sans être sérieux Je veux dire que si c'est dans la Bible, il voulait dire que c'est la punition que nous méritions pour nos péchés. Mais parce que Dieu nous aime, il ne veut pas que nous ayons à subir ces châtiments. Alors voici ce que Dieu a fait pour nous. Il est dit dans Romains 5,8 Mais Dieu fait valoir son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. » D'accord Donc concrètement, ça veut dire que Dieu lui-même est devenu un être humain, Jésus-Christ, vous savez, il est né d'une vierge, il a vécu une vie parfaite, il n'a jamais péché, il a vécu la vie parfaite qu'aucun d'entre nous n'aurait pu y avoir, ok, et bien sûr, vous connaissez l'histoire. Ils ont menti à par propos de lui, ils l'ont arrêté, ils l'ont battu, ils ont craché sur lui, ils l'ont cloué à une croix. Et quand il a été cloué sur la croix, la Bible dit qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Donc, qu'est-ce que cela signifie quand il dit qu'il a porté nos péchés en son propre corps Tous les péchés que vous avez fait dans votre vie, tous les péchés que j'ai faits, quand Jésus était sur la croix, c'était comme s'il les avait faits. Et donc, il a été puni pour meurtre, pour vol, pour mensonge. Tous les péchés que nous et tout le monde entier ont commis, il n'a jamais péché, mais il a porté nos péchés en son corps. Quand il est mort sur la croix, il a été puni pour nos péchés, ok Ils ont pris son corps et l'ont enterré dans un tombeau. Son homme est descendu en enfer pour trois jours et trois nuits. Il a été puni pour nos péchés. Qu'est-il arrivé trois jours plus tard Il a ressuscité. Il a ressuscité entre les morts, exactement. Donc, maintenant, regardez, croyez-vous que Jésus est mort pour tout le monde Oui vous avez raison, parce que la Bible dit il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde. Mais pensez-vous que tout le monde va aller au ciel Non, probablement pas, non Ok, bien, regardez, je vais vous montrer quelle est la différence, parce qu'il est évident que tout le monde n'ira pas au ciel. Qu'est-ce qui détermine qui y va et qui n'y va pas Je vous le montre tout de suite. Et il est dit ici dans Acte 16, 30, et il les amena dehors et dit, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Bonne question, non Oui. Et ils dirent, Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi ainsi que ta maison. Qu'est-ce qui est dit que vous devez faire pour être sauvé Il est dit croire. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça dit que vous devez aller à l'église Non. Est-il dit que vous devez être baptisé Non. Est-il dit que vous devez renoncer à vos péchés Ou être disposé à abandonner le péché Changer votre vie, tourner une nouvelle page Dit-il quelque chose comme ça Que dit-il Il est dit crois au Seigneur Jésus-Christ. Juste crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Je vais vous montrer le plus célèbre verset de la Bible. Jean 3.16. La Bible dit ici, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, cela signifie quiconque, quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et regardez au verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Pourquoi parce qu'il n'a pas cru au nom du seul Fils engendré de Dieu. Nous avons vu juste trois versets, mais je pourrais vous en montrer des centaines. Mais l'essentiel est qu'il dit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ seront sauvés. Il est dit ici, quiconque croit, celui qui croit n'est pas condamné. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ok Maintenant, est-ce que ça dit quiconque qui est assez bon Non. Quiconque vit une bonne vie, se joint à une église Non, il est dit quiconque croit en lui. Ok Avez-vous remarqué comment, laissez-moi vous montrer un autre verset, mais avez-vous remarqué comment il est dit croire en, celui qui croit en lui n'est pas condamné et il est dit dans Acte 16-31, « Crois dans le Seigneur Jésus-Christ », nous l'interpréterions normalement comme « croire à ».« Croire à » serait comme euh, « Eh bien, je crois que Jésus est réel, vous savez, il est mort sur la croix » et ainsi de suite. Lorsque vous dites que vous croyez en lui, ça signifie que vous mettez votre foi en lui pour aller au ciel. Vous ne pensez pas que vous allez au ciel à cause de tout ce que vous faites. Vous êtes un pécheur, vous n'atteignez pas, vous devez mettre votre foi en lui pour être sauvé. Je vais vous montrer un dernier verset de ce genre qui confirme l'ensemble. D'accord Et cela conclura le tout. Il est dit ici, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, un cadeau est-il quelque chose que vous devez gagner ou est-ce gratuit Un cadeau est gratuit Exactement. Maintenant, qui paye pour un cadeau, le donateur ou le receveur La personne qui le donne. La personne qui donne. Qui nous donne la vie éternelle C'est Dieu. C'est Dieu. Alors, qui a payé pour cela Dieu l'a fait. Il a déjà payé pour cela. Quand il a versé son sang sur la croix, Jésus-Christ a payé pour notre salut. Il a payé pour notre vie éternelle. Maintenant, si je devais vous donner un cadeau et que je demande quel est votre nom au en fait David Ok, si je disais, David, je vais vous donner cette Bible, mais je veux que vous me donnez 5 dollars, est-ce un cadeau Non. Que faire si je vous dis, ok David, je vais vous la donner gratuitement, mais vous devez laver ma voiture Ce n'est toujours pas un cadeau. Si vous devez faire un travail pour l'avoir, ce n'est pas un cadeau. Mais qu'en est-il si je dis que vous, je vous la donne gratuitement Il suffit de la prendre. A présent, à qui appartient cette Bible que je vous ai donnée C'est la mienne c'est la vôtre maintenant. Est-ce que je peux revenir quand je veux et vous la reprendre Non. Non. Si je reviens dans quelques mois et que vous m'avez fait quelque chose de mal, pourrais-je venir dans votre maison, vous la reprendre et l'emporter Non. Non. Elle vous appartient. Qu'est-ce que je serai Un voleur. Un voleur et un menteur. Eh bien, regardez, la Bible dit ici que Dieu nous a donné la vie éternelle. Il est dit dans un Jean, et c'est ici l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie dans son Fils. Maintenant, si Dieu nous l'a donnée, alors elle nous appartient. D'accord Il ne va pas nous la reprendre. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas perdre votre salut. Je veux dire, une fois que vous êtes sauvé, c'est la vie éternelle. Savez-vous ce que signifie éternel C'est pour toujours. Toujours. Donc, si vous l'avez et que ça dure pour toujours, combien de fois pensez-vous que vous devez l'obtenir Juste une fois. Une fois. Pourriez-vous jamais la perdre Non. Je veux dire, réfléchissez-y. Si je vous dis, David, je te donne cette Bible à ben jamais, et puis je te la reprends pour une raison quelconque, et je dis la vérité quand je disais que je vous la donnais pour toujours Non. Non, non si je dis que je vous la donne pour toujours, ça va durer éternellement, d'accord Ainsi, Dieu nous a donné la vie éternelle, ça va durer éternellement. Vous ne pouvez pas la perdre. Jésus a dit cela de cette façon, « Jamais je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. » Donc, peu importe si vous quittez l'église, même si vous avez fait quelque chose de terrible, comme tuer quelqu'un, ou vous même vous tuez vous-même, Dieu n'enlèvera pas votre salut. Parce que, regardez, vous n'étiez pas assez bon pour être sauvé de toute façon. Donc, nous sommes pécheurs. La seule raison pour laquelle nous allons au ciel est par le sang de Jésus. Et donc vous ne pouvez pas être assez bon pour être sauvé, vous ne pouvez, vous devez pas être assez bon pour le rester. Je veux dire que c'est par la grâce au moyen de la foi, d'accord Donc une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé. C'est la vie éternelle, c'est un cadeau, ok Et dès que Dieu la reprend, c'est un menteur. Et Dieu, la Bible dit, dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Ainsi vous ne pouvez pas la perdre. Alors permettez-moi de vous poser cette question David. Croyez-vous que vous avez péché Oui, bien sûr. Croyez-vous que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés Oui. Et croyez-vous qu'il est ressuscité d'entre les morts oui, d'accord. Or, d'après ce que je vous ai dit dans la Bible, si vous deviez demander à Jésus de vous sauver en ce moment, le ferait-il Oui. Et pour combien de temps serez-vous sauvé Pour toujours. Et si vous faites quelque chose de terrible C'est éternel. C'est éternel, vous ne pouvez pas la perdre, c'est un cadeau, ok Donc, ce que je veux faire, David, vous avez dit que vous croyez que si vous priez et demandez à Jésus de vous sauver maintenant, il va le faire et vous serez sauvé pour toujours. Je veux vous aider à prier pour ça maintenant, ok Très bien. Je veux juste vous aider à dire à Dieu que vous croyez, de sorte que vous saurez que vous irez au ciel. Vous pouvez demander d'être sauvé tout de suite. Inclinez la tête, vous pouvez répéter après moi. D'accord. Et priez ça à Dieu. Allez, inclinez votre tête. Priez avec moi. Cher Jésus. Cher Jésus. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je mérite d'aller en enfer. Je sais que je mérite d'aller en enfer. Mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Et à ressusciter. Et à ressusciter. S'il vous plaît, sauvez-moi dès maintenant. S'il vous plaît, sauvez-moi maintenant. Et donnez-moi la vie éternelle. Et donnez-moi la vie éternelle. J'ai confiance seulement en toi, Jésus. J'ai confiance seulement en toi, Jésus. Amen. Amen. Bon, vous vouliez dire ça, non Oui, bien sûr. Écoutez, c'est tout ce que la Bible dit que vous devez faire pour être sauvé croire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, une question, avez-vous une Bible